Bonjour, avant tout, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. ça c'est ma bonne résolution pour cette année. La sécurité. Un petit verre Et quoi de mieux pour commencer l'année en ces jours un peu gris et moroses du mois de janvier qu'une petite vidéo haute en couleur sur la chromatographie Ça vous fait envie et eh bien c'est parti La chromatographie est une technique d'analyse qui permet de séparer les différents constituants d'un échantillon. Il en existe de plusieurs sortes, en colonne, avec un gaz, etc. Nous, nous allons en voir deux. Mais avant tout, un schéma s'impose. Sur une plaque spécifique, ou un morceau de papier, on dépose à la même hauteur un peu de chaque échantillon analysé sous forme liquide. On place ce support appelé phase fixe dans une petite cuve avec un fond de solvant ou éluant, par capillarité, le liquide va monter le long de la phase fixe et entraîner en partie les échantillons. Mais pour chacun d'eux, les différents constituants ne voyagent pas à la même vitesse. En fonction de leur affinité pour l'éluant ou la phase fixe, ils se séparent et on peut les distinguer. En mesurant la distance parcourue par chacun d'eux et le haut du solvant, on peut calculer les rapports frontaux, qui sont propres à chaque composé. Avec ce nombre et connaissant les conditions de l'expérience, on peut savoir à quelle espèce chimique on a affaire. L'acrobatographie est donc plutôt simple à mettre en œuvre et vous pouvez même vous y essayer chez vous. En effet, elle ne nécessite pas forcément de matériel très spécifique. Mais tout de même, j'incite fortement les enfants à être accompagnés d'un adulte, surtout pour la manipulation des solvants. Tentons une première expérience plutôt simple, séparer les différents constituants des encres de ces marqueurs permanents. Pour ça, j'ai choisi comme face fixe un rectangle découpé dans un simple filtre à café. Mon éluant, sera un mélange à proportion égale en volume d'alcool à 90, donc majoritairement de l'éthanol, et d'eau du robinet. Et en guise de cuve de chromatographie, j'utilise un simple bocal à cornichon. Je commence par mélanger mes deux solvants. Voilà. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on attend environ 20 minutes, le temps que les vapeurs de l'éluant emplissent la cuve. Pendant ce temps, nous allons préparer notre phase fixe. Je vais tracer un trait qui sera ma ligne de dépôt au crayon à papier. Voilà. Et maintenant, j'ai 5 marqueurs permanents. Je vais faire 5 petites marques sur chacune des marques, je fais un petit point avec le marqueur. Voilà, à peine plus gros que ça. À peine plus gros que ça parce que sinon ça risque de baver. À ce stade, ce que je fais, je rajoute une lettre en dessous de chaque au crayon à papier pour me rappeler qui est quoi. Parce que bien évidemment, pendant la chromatographie, les couleurs vont disparaître et on va avoir les différents constituants, donc on ne se rappellera peut-être plus qui est quoi. C'est quand même plus malin de noter. Je vous le conseille fortement. C'est bon, les 20 minutes sont passées. Un bout de scotch au bout du filtre pour l'attacher au couvercle. Attention tout de même à la longueur. En effet, il faut que le bout du papier filtre plonge dans l'éluant, mais pas la ligne de dépôt. Allons-y. Je peux donc le mettre dedans. Et c'est parti J'en suis environ un quart d'heure. On va arrêter là parce que le résultat me plaît déjà assez. Euh, il faut de toute façon arrêter avant que les lueurs n'atteignent le bout du papier filtre. Ça semble assez logique. On voit déjà un premier résultat. L'idéal, quand même, c'est d'attendre que le papier-filtre soit sec. On verra mieux les taches, surtout les plus pâles. Je suis plutôt satisfait du résultat obtenu. Bon, on voit que les colonnes ne sont pas tout à fait droites. Alors ça, c'est à cause du papier-filtre qui est un peu grossier. Sans surprise, évidemment, il n'est pas fait spécifiquement pour cet usage. Mais bon, déjà, moi, ce qui m'impressionne, c'est la couleur marron. Franchement, pas mal. Alors, on voit bien que on a, on a deux, deux pigments dedans. On a une espèce de d'orange, je dirais, de, de violet c'est pas mal. L'orange aussi c'est moins, moins visible. Alors l'orange on a du vif, du jaune vif là et puis au-dessus une espèce de tache beaucoup plus pâle. Ah le vert aussi ça a bien marché. Alors pour le bleu, euh, je sais pas trop qu'en penser. Peut-être après tout que c'est qu'un seul pigment. Bon. Ce qui est surprenant c'est le noir. Le noir par contre a très mal marché. Alors peut-être que le solvant n'était pas adapté pour le feutre noir. Bon. Quand on interrompt une chromatographie, on trace tout de suite un trait au niveau du front de l'éluant, c'est-à-dire ici. Là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi Parce que je ne vais pas calculer les rapports frontaux. En effet, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Je vous présente une plaque pour faire de la chromatographie sur couche mince, autrement appelée CCM. Qu'est-ce Eh bien, c'est une autre sorte de chromatographie. Nous venons de voir celle sur papier, voici maintenant celle sur couche mince. Quand on dit couche mince, il faut comprendre 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur, le substrat de la silice, pas d'irrégularité et elle est parfaitement plane. J'ai refait pour vous l'expérience précédente et ça vaut son pesant de cacahuètes. Regardez plutôt, les colonnes sont parfaitement droites et les couleurs sont bien mieux séparées. Moi je trouve ça plutôt réussi. Pas vous Un autre avantage de ces plaques, c'est qu'elles sont fluorescentes sous UVB à une longueur d'onde de 254 nanomètres. Justement, j'ai acheté cette lampe. Vous savez déjà ce que je vais dire. Et maintenant, pour une fois, c'est pas grâce à Tipeee. En effet, je l'avais déjà avant. Mais c'est pas une raison. Viens rejoindre mon Tipeee. On est déjà trois barbus. Viens. Viens rejoindre mon Tipeee. Viens. Donc, si je place une de ces plaques sous UV, elle devient verte. Et moi, j'ai mis des lunettes sécurité avant tout, je le rappelle. Si vous voulez tout comprendre à la fluorescence, allez voir cette vidéo que j'ai réalisée où je vous explique comment fabriquer un détecteur de faux billets avec ce principe. Après avoir fini cette vidéo, bien sûr. Pourquoi cette fluorescence Eh bien tout simplement pour révéler les tâches formées par les composés transparents. En effet, toutes les espèces chimiques ne sont pas forcément colorées comme celles qu'on vient d'analyser dans nos feutres. Non, certaines sont transparentes. À la lumière normale, on ne verra rien, mais les UV les révéleront sous forme de taches plus sombres. J'ai repris la plaque de l'expérience précédente, et si je la mets sous UV, regardez, on constate que la tache en haut de la colonne verte apparaît mieux, et surtout, on distingue une nouvelle tache, certes faiblement, mais tout de même, en haut de la colonne orange. Bien Faisons à présent de la science. Au petit déjeuner, nombreux sont ceux qui boivent du thé ou du café, eh bien, je vous propose de vous montrer dans la suite que le thé contient, tout comme le café, de la caféine. Qu'est-ce que la caféine C'est une molécule qui est produite naturellement par le caféier, l'arbre qui donne la graine de café. Elle fait partie de la famille des alcaloïdes, au même titre que la morphine, la cocaïne ou la nicotine, par exemple. Pas très sympa, hein, tous ces poisons. Du coup, on peut se demander si la caféine n'en est pas un également. En fait, comme l'expliquait Parachels, médecin, théologien et philosophe suisse du XVIe siècle, tout est poison et rien n'est sans poison. La dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison. En fait, dans la feuille de coca par exemple, la quantité infime de cocaïne présente n'est pas suffisante pour rendre accro. Et c'est la même chose pour la caféine, il faudrait boire une sacrée quantité de tasses de café avant de ressentir des effets négatifs. Du coup, vous risquez plus une indigestion qu'autre chose. Pour extraire la caféine, j'ai choisi un solvant organique, l'acétate d'éthyle. Comme ça pue et que c'est pas très bon pour la santé, je me mets sous ma hotte de cuisine avec lunettes et masques. Les bonnes résolutions, rappelez-vous. Je le mélange au thé et au café, puis je filtre. Maintenant, pour me servir de référence, il me faudrait de la caféine pure. Mais je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai acheté en pharmacie des comprimés qui en contiennent, ainsi que de la vitamine C et un autre truc dont j'ai oublié le nom. Ça n'est pas très gênant car ces deux composés sont peu ou pas solubles dans mon solvant, donc il ne va me rester que la caféine. Au passage, la caféine est incolore, vous allez donc saisir tout l'intérêt des plaques fluorescentes sous ultraviolet. Enfin, l'éluant que j'utilise cette fois, c'est tout simplement de l'alcool à 90 degrés sans eau. Voici le résultat de l'expérience sous UV. Alors, si en haut de la plaque, il est indiqué expérience ratée, vous vous en doutez, c'est parce que ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Dans la colonne du thé, il n'y a aucune tâche. Je pense que je ne l'ai pas laissé infuser assez longtemps. Par contre, pour le café, ça a bien fonctionné. La tâche du bas, c'est la caféine, au même niveau que notre référence. Et celle du haut, alors je ne sais pas ce que c'est. Très certainement un autre alcaloïde, je pense éventuellement à de la théophylline. Fort heureusement, j'avais fait quelques tests auparavant qui avaient bien fonctionné, notamment cette plaque où on retrouve bien une tâche, au même niveau que notre référence, notre caféine de référence, sur les trois colonnes, certes ténue du côté du thé, mais malgré tout présente. Enfin, j'ai souhaité renouveler l'expérience avec une autre variété de thé, ça a bien fonctionné, même si les taches sont très ténues dans la colonne du thé, on retrouve notre caféine au même niveau que le café et la référence, et toujours cet alcaloïde inconnu euh, tout en haut, au même niveau que le café, qui est présent donc aussi bien dans le thé que le café. Vous allez me dire quid de la théine Eh bien, c'est un autre nom pour désigner la caféine. Oui, retour en arrière. En 1819, le chimiste allemand Friedlieb Ferdinand Runge isole la molécule excitante du café qu'il baptise « caffeine. en français ça a donné « caféine ». De son côté, en 1827, le français Alphonse Audry extrait un alcaloïde de la feuille de thé qu'il baptise théine. Et il faudra attendre 1838 pour que le chimiste néerlandais Gerardus Johannes Mulder démontre qu'en fait ces deux molécules n'en sont qu'une seule, du doux nom de 1,3,7 triméthylxanthine. Cependant, il est vrai que la caféine est nettement moins concentrée dans le thé que dans le café. De plus, on soupçonne que la présence de tanins dans le thé contribue à ralentir son assimilation par l'organisme, d'où un mode d'action beaucoup plus doux. Et bien voilà, je vous ai donné un aperçu très minime de la chromatographie. En effet, on peut varier le type de chromatographie, les phases fixes, les éluants, et aussi les méthodes de révélation. Parfois, certains composés n'apparaissent pas sous UV, et alors on peut pulvériser des solutions de permanganate, de potassium et de vanilline sur les plaques pour les révéler. Bref, les possibilités sont immenses et presque infinies, tout dépend de ce que vous voulez faire. Comme on est début janvier et que j'ai envie de vous faire plaisir en cette nouvelle année, j'offrirai à deux heureux gagnants qui auront commenté cette vidéo, euh, cette plaque de chromatographie qui m'a servi de test avant la vidéo, et celle avec les marqueurs que vous voyez dans la vidéo, il suffit donc de commenter cette vidéo et je choisirai fin janvier, le 31 janvier, deux heureux gagnants à qui j'enverrai ces plaques. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi celle-ci jusque là.